Hello les Marathoniens des Langues, j'espère que vous allez bien. Moi c'est Lauriane du blog Marathon des Langues et aujourd'hui dans cette vidéo je voulais vous parler d'une application. Alors c'est une application très très pratique si vous apprenez une langue en autodidacte mais pas seulement, si vous l'apprenez également euh, avec des cours ou euh, accompagné d'un tuteur parce que votre tuteur ne sera pas toujours disponible et donc c'est... Ça, l'intérêt de cette application euh, qui s'appelle High Native, c'est une application sur laquelle, en fait, vous pouvez poser des questions. Toutes les questions que vous voulez, toutes les questions qui ont un lien avec les langues, évidemment. Euh, et donc, c'est vraiment génial parce que dès qu'on a une idée en tête, dès qu'on a une question... Plutôt que d'attendre la noter et, et la, la poser à son tuteur lors de la prochaine session, l'idée c'est que vous pouvez le faire tout de suite parce qu'en fait c'est sur votre téléphone évidemment. Donc sur votre téléphone, donc votre téléphone normalement vous l'avez tout le temps sur vous. Et donc euh, l'avantage de cette application c'est qu'en plus vous avez des modèles prédéfinis. C'est à dire que vous avez par exemple euh, les questions qui sont le plus souvent posées. Donc vous avez des modèles, par exemple comme la question... Euh, « Comment dit-on cela ?» Donc ce modèle est déjà noté et ensuite vous mettez euh, le mot que vous cherchez ou la phrase dans la langue cible. Donc, vous pouvez l'écrire en français. Euh, par exemple, « Comment dit-on euh, un moment s'il vous plaît ?» en russe. Donc, Moi j'avais testé avec, avec cette expression. Et donc vous avez des personnes, donc les personnes de la communauté qui vont répondre à votre question. Et l'idée c'est que plus vous participez, plus vous gagnez des points. Donc si vous répondez à plusieurs questions, vous cumulez des points et donc quand vous, quand ça viendra, quand ça sera votre tour de poser votre question, vous aurez acquis un nombre de points qui vous permettra d'avoir plus de visibilité et donc d'avoir un maximum de réponses. Et donc ça c'est vraiment super pratique parce que on a la réponse immédiatement, on ne perd pas de temps et on avance, on progresse dans la langue qu'on veut. Donc les autres types de questions, il y a par exemple est-ce que ça semble naturel de dire ta ta ta ta est-ce que on prononce ce mot là de telle manière donc là vous avez l'option audio, c'est-à-dire que vous pouvez vous enregistrer en disant un mot si vous n'êtes pas trop sûr de la prononciation et donc la personne en face donc donc c'est des natifs donc c'est ça l'avantage euh, va vous dire OK, on comprend rien, OK, on comprend bien, tu peux t'améliorer de telle manière. Donc ça c'est vrai, c'est vraiment super parce que vous avez des réponses de natifs. Donc c'est-à-dire que vous n'allez pas avoir des réponses automatique d'un robot ou d'un traducteur comme par exemple Google Traduction qui va vous donner une traduction mais qui en fait quand vous l'avez quand vous allez l'utiliser dans un contexte réel on va vous regarder un peu bizarre comme ça en se disant mais d'où il sort celui-là qu'est-ce qu'il me raconte Là c'est vraiment des, des expressions, des. c'est des natifs qui vous répondent, donc euh, c'est des choses qui sont utilisées au quotidien. Et donc, euh, voilà, moi je suis vraiment convaincue de cette application, je l'avais testée pour le russe, c'est super, c'est notamment bien quand vous démarrez dans la langue, euh, quand vous n'avez pas forcément d'accoutumance à la langue, euh, voilà, c'est pas des choses qui sont acquises, ça permet de bien, de bien comprendre certaines choses et de parler... Euh, en ayant l'air d'un euh, natif, enfin en ayant l'air, euh, en utilisant des expressions euh, qu'on utiliserait tous les jours. Donc c'est une application gratuite, vous, avez, euh, vous pouvez poser des questions, mais euh, vous avez les options premium qui se débloquent en payant, euh, ça doit être 7 euros par mois. Euh, mais voilà, ça ne représente pas grand-chose si vous voulez vraiment progresser dans la langue et ne pas perdre de temps. C'est vraiment un gain de temps et euh, des progrès assurés. Voilà, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. N'oubliez pas de télécharger le kit gratuit qui se trouve juste en dessous de la vidéo. C'est un kit 7 jours pour bien démarrer avec les langues. Donc n'hésitez pas à liker à partager cette vidéo si vous pensez qu'elle pourrait être utile à quelqu'un. Si vous l'avez aimée, n'hésitez pas à mettre vos commentaires en dessous. Vous savez que je réponds à tous vos commentaires et ça me fait vraiment plaisir de les lire. Alors je vous dis à plus tard dans la prochaine vidéo.